Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors pendant ces vacances, je vais vous raconter quelques contes. Voici Blanche-Neige numéro 2, c'est la suite. L'arrivée chez les sept 7... nains. Voici les sept 7... nains. Il y en a sept. Avec Blanche-Neige, qui s'endort ici dans un lit alors blanche neige de l'arrivée chez les sept -Nains. la pauvre blanche neige suivez avec moi s'il vous plaît essayez d'écouter attentivement la pauvre blanche neige demeurait seule dans la forêt se met à courir trébuchant sur les cailloux vers le soir, alors que ses petits pieds ne pouvaient plus la porter, il arriva auprès d'une jolie maisonnette et entra se reposer. Il y trouva une petite table dressée avec cette petite assiette et cette petite couvert contre le mur. Il y avait cette petite lit au drap bien tiré, blanc comme neige. Blanche-Neige, qui avait très faim et très soif, mangea un peu de la nourriture préparée dans chaque assiette et but un peu de vin dans chaque verre. Puis, comme elle était très fatiguée, elle se coucha et s'endormit. Le soir, les habitants de la maisonnette arrivèrent. C'était Saint-Nain qui cherchaient dans, dans la montagne de l'or et des diamants. Le premier avait une petite fille qui dormait couchée dans son lit, et la Paula, ses compagnons qui se précipitèrent. Elles vont leur lanterne pour mieux la voir. « Oh, la jolie petite fille » s'écrièrent-ils. Bien sûr, ce compte d'après les frères Grimm. Voilà. Je viens de vous raconter ce conte Blanche Neige, c'est l'arrivée chez les 7. Bien sûr, c'est la suite de la première, la naissance de Blanche Neige. Voilà, Blanche Neige, la naissance. Alors, j'espère que ce conte vous a plu. Alors au revoir et à la prochaine.